sa course autour de la Terre, elle se contente de réfléchir les rayons du Soleil. Une fois par mois, à la nouvelle Lune, elle nous présente sa face sombre. Une éclipse de Soleil se produit lorsque la nouvelle Lune forme un alignement parfait avec le Soleil et la Terre. De telles conditions ne sont pas réunies tous les mois, mais lorsque c'est le cas, le phénomène est spectaculaire. Pour assister à une éclipse totale de Soleil, il faut se trouver sur la trajectoire de l'ombre lunaire. Si l'on se trouve sur cette bande étroite, le noir est total... Alors que la Lune passe devant le Soleil, le jour devient nuit pour quelques instants à couper le souffle. Aux abords de la trajectoire de l'éclipse se dessine aussi une zone de pénombre, d'où l'on peut apercevoir une éclipse partielle. Cette année, seuls les habitants du nord de l'Australie seront plongés dans le noir total, car la trajectoire de l'éclipse se situera en majeure partie dans l'océan. Mais l'éclipse partielle devrait être visible d'une zone plus large, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ainsi que dans une partie de l'Amérique du Sud et de l'Antarctique. Cela, bien sûr, si le temps le permet.